La région Guadeloupe à domicile. Samedi 20 mai de 9h à 15h, la région Guadeloupe se déplace et vous donne rendez-vous à Sainte-Rose sur la place Tricolore. Projet, dossier ou renseignement, la région sur place répondra à toutes vos questions. De nombreux stands d'information consacrés à l'emploi, l'insertion, la formation professionnelle, les aides aux entreprises et les fonds européens. Le 20 mai, place Tricolore à Sainte-Rose, la région Guadeloupe est prête chez vous et à votre service. Information site internet, page Facebook de la région Guadeloupe.